Alors, bonjour encore, c'est Kalvinoku Junior. N'oubliez pas, voilà, je suis là pour essayer en fait de faciliter au quotidien davantage avec les petites astuces, voilà, vos soucis, euh, voilà, qui vous embêtent. Donc aujourd'hui, on va simplement parler de quelque chose. C'est, avant de donner ce mot, voilà, n'oubliez pas de vous abonner déjà, n'oubliez pas de mettre un pouce et mettre un petit commentaire pour ceux qui s'y connaissent un peu aussi dans le sujet. Donc déjà aujourd'hui on va parler du logiciel en anglais software ou software. Software en anglais, logiciel ou encore application. Alors c'est quoi un logiciel ou c'est quoi une application Alors simplement pour ne pas vous perdre le temps. Alors, si vous voulez le comprendre, lorsqu'on pose une question, c'est quoi un logiciel ou une application, pour les personnes qui sont voilà, passionnées d'informatique, comme ceux qui ne, qui ne le sont pas, donc il faut simplement définir un logiciel ou une application simplement comme étant un programme informatique qui simplement exécute des tâches qui ont été au préalable définies par un langage de programmation. J'espère que vous avez suivi. Une application ou un software ou un logiciel, c'est simplement un programme informatique qui exécute des tâches. Voilà. Donc, qui lui a déjà été au préalable donné. Et donné par quoi La vidéo précédente, quand on avait parlé, du langage de programmation. Donc, maintenant, aujourd'hui, tu sais ce que c'est que une application. Une application, c'est un programme qui exécute... Les tâches qui lui ont été déjà été préalablement données par voilà un programmeur ou encore voilà un développeur. Donc le programme informatique ou l'application ou encore le logiciel ne fait qu'exécuter les tâches qui ont déjà été définies donc dans son programme. Alors, alors aujourd'hui vous connaissez ce que c'est qu'un logiciel, vous savez ce que c'est qu'une application. Vous pouvez définir Facebook, encore comme une application web, on a des applications web comme des applications locales. Donc, maintenant, aujourd'hui, vous savez ce que c'est qu'une application que vous pouvez les définir clairement pour les personnes passionnées d'informatique ou pas. Si on vous demande ce que c'est qu'une information, n'oubliez pas simplement que Gabriel junior vous l'avez déjà répété. Alors, merci de mettre un pouce ou un like. Alors, pour aller en profondeur dans ces choses et essayer un peu plus de détailler, voilà les langages de programmation qui permettent donc d'exécuter des tâches pour l'application de programme. N'oubliez pas, voilà, de mettre en commentaire ce que vous vouliez, voilà, que je puisse donc aborder comme sujet dans les prochaines vidéos. Donc merci déjà d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci.